Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour, un nou... pour une nouvelle vidéo. Euh, donc, cette vidéo est une vidéo de présentation de mode. Donc, le mode ici s'appelle DecoCraft. Et euh, bah, on va voir tout de suite euh, le... un peu le sujet du, du mode. Du mode. Donc, ici nous pouvons voir un pique-nique qui a finalement très mal tourné. Euh, sauf peut-être pour, peut pour celui-là magnifique pique-nique à la base tournée à la mort et puis nous avons donc un petit village avec des magnifiques bancs je vous passerai le lien du texture du pack du ressource pack pardon Un magnifique petit cimetière des pauvres, ils n'ont même pas été pu être enterrés ici. Un magnifique chien Une paille. Donc, apparemment, cette maison, il euh, faut y aller. Un petit joueur de musique, un petit escalier. je ne suis pas trop rassuré vite parce que je sens que ça va comme étant un petit alcoolique magnifique vite un peu de linge à repasser voilà donc euh, vous avez pu voir donc le sujet du déco du, craft est quand même assez halloween euh, d'où euh, la présentation maintenant de ce mode Et je vous passerai le lien de l'article minecraft france ainsi que le lien de téléchargement enfin comme d'habitude donc il faut savoir que je n'ai pas pu mettre tous les items du mode car il y en a énormément comme vous pouvez le voir hein. il y en a énormément donc là ce qu'on va voir donc, déjà c'est euh, le cimetière hein, donc on peut vraiment voir que il euh, y a trois sortes de tombes que j'ai répertorié ainsi donc les tombes entre fait, guillemets simples les tombes euh, plus complexes et puis les croix euh, vraiment euh, ensuite donc, nous avons tout ce qui est le linge que nous avons euh, j'ai tout mis hein. nous avons aussi ces six là qui est séparable en trois. Là, je les ai regroupés pour, euh, pour que ça fasse mieux, en fait. Un peu. Des petites poubelles aussi qu'on avait ici, par exemple. Ouais, C'est vraiment un, un complément à Minecraft, euh, beaucoup plus détaillé et euh, qui peut être utile, en fait, pour les décorations. Hop, voilà donc j'ai pas tout mis par exemple il y avait des, des vitraux bon bah je les ai pas tous mis et, il y avait des jouets et d'autres du hein. euh, il y a vraiment tout c'est <coughs> euh, vraiment que de la décoration par exemple ici vous avez donc la table que j'ai mis euh, que vous avez vu, vu là bas sur laquelle j'ai commencé le, le mode qui était par là bas et, donc il est en trois parties la base et euh, donc on assemble à notre gré, qu'on peut modifier. Euh, voilà, qu'on peut rallonger, raccourcir si on veut. Donc là, on peut voir par exemple que là j'ai mis en cinq en parties. Donc c'est à dire donc il y a, c'est à dire qu'il y a deux fois ça, deux fois ça et euh, trois fois ça. Donc le centre, les côtés côté plutôt Hop, vous voyez le centre hein, euh, voilà ensuite on va rajouter le, un côté voilà l'autre côté donc là on a une moitié de table ça pourrait faire euh, escalier le problème c'est que ça se fait pas vous voyez on hein, se bloque ici on transperce le le banc et puis ça bloque donc après vous faites euh, le tour voilà si je me suis coupé voilà donc, euh, donc il y a un petit décalage aussi entre les deux il faut savoir que les tables aussi on peut les mettre de biais enfin, comme ça euh, après euh, c'est pas très joli hein. franchement moi j'approche pas et après ça vraiment euh, deux billets comme ça pour s'amuser voilà donc euh, ça le fait pas trop quoi. enfin euh, vous voyez c'est pas c'est pas tip top donc euh, là voilà donc vous avez comme ça vous avez, vous pouvez l'agrandir euh, comme vous voulez ensuite vous avez des petits jouets un petit piano une élever euh, bébé des coupes, des labos de fer, des peluches, des tons, des, des trucs que j'ai pas encore tout à fait mis. Et vous pouvez faire des petites scénettes euh, très sympathiques. que je la maison par contre. Euh... Hum... Ah, vraiment... ah, aussi... donc, je vais te faire une semaine euh, sympathique avec euh, un peu comme ça symbole en fait. Bon, je vous ici. Ah, avec, un petit, avec un petit effet, une théorie. Un petit truc comme ça. ça rend bien, bien, bien, bien l'extérieur. Donc, vous voyez, voilà. Donc euh, bah, on va se dire à la prochaine fois pour un pour un nouveau mode ou une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Euh, tous les liens utiles seront dans la description ainsi que le lien pour ce texture pack qui est euh, Affinity HD. Donc là en 364 est disponible en puisqu'en x euh, 256 euh, je crois que c'est ça euh, oui 256 euh, bon moi je peux pas aller plus loin de 64 et vous voyez ça rend déjà beaucoup vraiment bien imaginez en fois 256 c'est juste merveilleux donc je vous le conseille fortement donc n'hésitez je me répète enfin je vais pas me répéter plutôt vous connaissez ce que vous avez à faire et puis nous gagner une prochaine vidéo